Bonjour, euh, Momad Sissé. Oui, bonjour. Voilà, Momad Sissé, vous êtes le vice-président de l'Ascocène En cette période de ramadan, le sucre en poudre est introuvable sur le marché et le prix a été augmenté par certains commerçants. Qu'est-ce que la Scocene, euh, fait à ce niveau? Une situation que nous avons de toire. Dans la mesure où le ministère du commerce devait prendre en amont toutes les dispositions nécessaires pour que le marché soit bien approvisionné. Ce ne parle pas le et nous cette attitude là Cependant, le, le ministère s'est rattrapé depuis deux jours en donnant aux importateurs un quota de 20 000 tonnes. Euh, certains commerçants ont commencé à enlever et nous avons espéré que d'ici trois jours, oui. le marché euh, aura quand même une quantité euh, plus importante afin que les prix reviennent à la normale. Parce qu'en période de tension, le prix qui était encadré ne peut pas être respecté. Et le sucre en poudre est homolé. Le prix du sucre en poudre est oui. Donc euh, vraiment, nous déclarons que nous en arrivons là et que le consommateur paie son, son sucre en poudre plus cher qu'à qu la normale. Et le prix fixé par l'État actuellement, c'est combien le kilo de sucre? 575 francs, 575 francs le kilo de sucre en poudre à Dakar. Dans les autres régions, c'est la variation du prix de transport, tout simplement, qu'on doit ajouter. D'accord. Euh, parlons de la loi sur la location. Certains bailleurs refusent toujours de respecter les mesures prises par l'État pour la baisse du coût du loyer. Est-ce que votre structure a déjà reçu des plaintes euh, à ce niveau par... Oui, nous avons reçu des plaintes, mais les informations que demandent les parties prenantes sont plus nombreuses que les plaintes. Euh, si le bailleur refuse de prendre la location, vous avez trois possibilités. Soit vous allez directement à la police, soit vous allez au tribunal, ou bien vous allez saisir euh, le, la caisse de dépôt et consignation. où vous pouvez payer. Mm -hmm. Vous pouvez aussi, aussi payer par orange Money ou verte ou par d'autres moyens euh, que même qui puissent euh, euh, respecter une certaine traçabilité. Oui. Et qu'est-ce que la commission euh, mise en place par l'État fait à ce niveau, surtout dire oui, par euh, moment oui. de La commission de régulation n'est pas encore fonctionnelle. Oui. Deux décrets ont été euh, pris par le président de la République, en nommant le président de l'association de consommateurs Momandau, comme président de la Conabelle, et un secrétaire exécutif. Ils n'ont pas encore de bureau, ils ne sont pas encore fonctionnels. Et c'est ça le demande, c'est pourquoi nous demandons à ce que l'État active rapidement cette fonctionnalité-là afin que les parties prenantes puissent, euh, et euh, essayer de résoudre les problèmes qui surviennent. Cependant, le ministère en charge du commerce peut servir de relais en attendant que euh, la commission de régulation soit fonctionnelle dans les régions du département. Et une fois cette commission de, régul... de régulation fonctionnelle, euh, quelles seront ses euh, compétences? Voilà. Bah, ses compétences, euh, c'est de sensibiliser, d'informer, de, euh, de servir d'interface entre les différents acteurs. Parce que c'est cette institution qui manquait à la loi de 2014. C'est-à-dire que les parties prenantes ne savaient pas où s'adresser et essayer de régler nos problèmes en amont avant d'atterrir au tribunal. C'est ça le rôle de la commission. Et quel appel vous lancez à ce niveau aux locataires et aux bailleurs euh, Les ma... bailleurs et aux locataires, c'est oui. de s'approprier le décret et comprendre que l'exposer des motifs, quand même... Euh, obliger l'État à faire baisser le, le, le, le, le prix de loyer qui était exorbitant. Figurez-vous, de 2014 à maintenant, on a une augmentation de 200%, alors que le matériel de construction n'a augmenté que de 50%. Mais aussi, il va falloir que le bailleur sache qu'au point de vue fiscal, il a eu des avantages non négligeables. Jusqu'à 28% de diminution. Parlons aussi de la hausse du prix des, des transports. Je pense que vous êtes au courant. Au niveau d'actu. Oui. une euh, chose que les Sénégalais ne, ne digèrent pas, c'est la hausse nous, nous du, prix du prix. Nous l'avions dénoncé parce qu'en euh, matière de transport, il y a un décret qui doit fixer les tarifs. L'Aftu s'est réveillé un beau jour pour s'arroger le droit de fixer ces tarifs en hausse. Mais je pense que le ministère en charge du transport a bien dit que l'augmentation serait réduite à 30 francs. Je pense bien, mais nous attendons que le décret soit signé pour qu'on puisse euh, voir euh, l'intervention de l'État, pour qu'on revienne à la normale, c'est-à-dire que, euh, que le transport se fixe par décret et non pas par d'une manière, une manière inégalitaire. Dans combien de temps, dans combien de jours, voilà Là, je peux pas vous dire, c'est le ministre en charge du transport qui a eu l'idée d'organiser de, de, de, les transporteurs et de forcer nos euh, réclamation et que de trouver un juste milieu. Il l'a annoncé il y a deux jours. Je pense que normalement, les choses sont dans le site. D'accord. Il y a aussi les, les clients euh, qui se plaignent toujours des tarifs d'Internet de l'opérateur Orange. Est-ce que vous êtes au courant de ça surtout Oui je, je je suis je suis au courant de mm -hmm. ça on est en train de s'organiser surtout au niveau de l'Axif, l'Axif euh, dirigé par mon frère, par euh, frère. camarade oui. massif oui Et je pense que euh, on aura quand même un euh, à faire des interventions dans ce sens-là parce que ce n'est pas du tout normal et nous devons protéger quand même les usagers. Et qu'est-ce que vous comptez faire à ce niveau? Bah, on est en train de s'organiser et on va voir ce qu'on va faire. Des sorties médiatiques ou bien consulter, voilà. Bah, comme d'habitude, on alerte s'il faut marcher, on va marcher. Pour faire reculer l'opérateur. Voilà. Actuellement, quelles sont les activités de, de l'ASCOSEN pour le respect des droits des, des consommateurs qui souffrent beaucoup au Sénégal, sur, pra, pratiquement sur tous les plans? Nos activités sont très simples. Nous sommes dans les régions et départements et à chaque fois, nos représentants reçoivent des plaintes et insulent ces plaintes à charge ou à décharge. Je veux dire que si vous êtes dans votre bon droit, nous essayons de faire les démarches nécessaires. Que vous rentrez dans votre droit, si vous n'êtes pas dans vos droits, vous dites que vous n'êtes pas dans vos droits. Et ça, ça incombe à tous nos représentants dans les régions du département. C'est un travail quotidien. Mais qu'est-ce que vous répondez aux consommateurs qui ne sentent plus euh, l'utilité vraiment de, de l'Ascocène On taxe même Montmartan ou l'Ascocène très proche euh, du pouvoir de l'État du Sénégal? Vous savez, n'importe quelle station où il doit se trouver, il doit se rappeler toujours, et j'en conviens que je le connais très bien, il doit se rappeler toujours que les défenseurs des consommateurs avant d'être à ce niveau de la CONAEL. Et je pense qu'il sera équilibré entre les parties prenantes, c'est tout ce que nous demandons. Euh, parce qu'à ce niveau-là, euh, c'est tout le monde qui est consommateur et c'est tout le monde qui est usager. Euh, L'État nous parlait, euh, surtout après euh, les mesures prises par l'État du Sénégal pour la baisse du coût de la vie, euh, côté prix des denrées, mais aussi côté location, l'État nous parlait de 1000 contrôleurs sur le terrain pour le respect des prix. Est-ce qu'ils sont euh, sur le terrain Est-ce que ces 1000 contrôleurs, est-ce que euh, l'État a recruté ces 1000 contrôleurs bah, euh, nous, Au niveau des associations consommateurs, nous avons l'opportunité de chaque association soit représentant. Mmh. Ça a été déjà fait depuis vendredi. Le ministère du Commerce a eu à ouvrir une plateforme où d'autres personnes peuvent s'inscrire. Parce que c'est une volontaires de la consommation qui doit appuyer le corps de contrôle du ministère du Commerce, comme à l'image des ASP dans un processus so de fonctionnalité. So donc, ces 1000 ces contrôleurs sont actuellement sur le terrain ou bien Ah non, non, non, je vous dis qu'on a choisi, ils sont pas encore sur le pas terrain. Il doivent faire une formation. Non, non, on vient de choisir. Oui. Quand on choisit, il y a un processus. Oui. Mais le processus est déclenché, c'est ce que je peux vous dire. Voilà. Donc, euh, Momandao, euh, Réumé FM vous remercie merci pour merci la. si c'est plutôt FM, vous remercie pour la disponibilité. Merci Et je rappelle que vous êtes le vice-président de l'ASCOSEN.